Notre invité aujourd'hui est la légende africaine Ferdinand Corry, l'arrière-droit du Sénégal dans sa génération historique. Monsieur Corry, bienvenue à FIGOL. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation, ça fait plaisir. En 2002, qu'avez-vous ressenti et quelle était l'ambiance d'une qualification pour la Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire du Sénégal c'était inespéré parce qu'on était une jeune génération et on avait une poule très, très difficile euh, avec l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et euh, on a réussi euh, euh, à se qualifier lors du dernier match mais c'était vraiment euh, inespéré parce qu'avec ces, ces grandes nations, avec une petite expérience du Sénégal, euh, euh, N'avait jamais été qualifié pour la Coupe du Monde. Donc, ça a été, ça a été un rêve qui s'est réalisé. Et puis, avec une génération aussi qui commençait à, à montrer qu'il y avait du talent. Et, et ça s'est confirmé par cette qualification euh, historique pour le Sénégal. Avez-vous cru euh, en votre capacité à vous, à vous qualifier avant de, de jouer ces matchs Non, non enfin, oui et non, parce qu'on partait un peu dans l'inconnu avec euh, un nouveau groupe. Des matchs, notamment euh, un match aller à, à contre le Maroc à Rabat où euh, on a fait un match extraordinaire. Euh, on a fait un match nul mais mais les Marocains ont apprécié l'équipe sénégalaise parce que euh, une, une, une, une génération est née, euh, avec des confirmations, des certitudes parce que ce match contre le Maroc à, à Rabat, je me rappelle, euh, ça a été un match où vraiment on avait, on avait dominé notre sujet euh, euh, techniquement, physiquement, une équipe vraiment huilée. Et euh, on a gagné beaucoup de confiance et au fur et à mesure des, des matchs contre des grosses nations, parce qu'en euh, 2001, euh, le Maroc, euh, l'Égypte euh, et, euh, et l'Algérie étaient vraiment au top, top, top niveau. Et jouer contre ces grands joueurs, euh, c'était impressionnant. Euh, les Hadji, les Naibet, notamment l'Égypte, la grande Égypte, euh, tout le monde s'en souvient. Donc, euh, notamment ce match à, <rire> au Caire où, où vraiment on a été vraiment impressionné par euh, l'engouement du public. Euh, tous habillés en blanc, en nous sifflant, on n'entendait même pas euh, les mots sur le terrain tellement que l'atmosphère était tendue. Donc c'était des matchs qui restent gravés dans, dans les mémoires parce que autant de monde dans un stade au Caire, c'était vraiment extraordinaire. Euh, et là, euh, on avait perdu même là-bas. On avait perdu 1-0, match très difficile. Vous avez atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en, en 2002, mais malgré la défaite, il était clair que l'équipe avait, avait une force solide. Qu'est-ce que le Sénégal a appris de ce tournoi avant la Coupe du Monde après, les, qualifi Après les, les, les, les qualifications de Coupe d'Afrique-Coupe du monde, euh, euh, on, on, on, les gens, le bon, euh, Sénégal faisait partie des outsiders mais des, des, des découvertes peut-être pour cette Coupe d'Afrique et, et la curiosité était de voir comment le Sénégal allait se comporter pour cette Coupe d'Afrique, euh, qualifié pour la Coupe du monde, mais il fallait, fallait bien figurer pour cette Coupe d'Afrique à Bamako en 2002. Et c'est vrai que là aussi, ça n'a pas été facile, il y a eu des matchs de, de légende, j'allais dire, parce que je me souviens de ce match contre le Nigeria, la grande, le grand Nigeria avec les Kocha, à tous les grands joueurs que vous pouvez citer du Nigeria. Et au bout d'un quart d'heure, on se retrouve à, à, à, 10, à 10 contre 11. <rire> on se retrouve à 10 contre 11 avec... Un, un joueur de chez nous, Papsar, qui se fait expulser au bout d'un quart d'heure. On s'est regardé sur le terrain, on s'est dit, ben, à 15h, 16h, une chaleur extrême, on est en enfer, on va souffrir. Et donc ce match-là, on rentre, on rentre à la mi-temps 0-0, à 10 contre 11, avec des, des jeux fourrés dans les vestiaires. Bon, une petite bagarre, ça, il ne faut pas le dire, mais une petite bagarre entre, entre, entre deux joueurs sur, euh, sénégalais. On ne pouvait pas faire pire. Quoi. Euh, contre, les, contre le Nigeria, bagarre euh, entre deux joueurs dans les vestiaires. Euh, et en deuxième mi-temps, on revient sur le terrain. Mais Je ne sais pas quelle force nous a porté, mais franchement, à 10 contre 11 contre le Grand Nigeria, pour moi, ça reste un de mes plus grands souvenirs. Un, je prends ça comme une, un match de légende. Parce que c'était la meilleure équipe, une des meilleures équipes d'Afrique, d'Africaine. En demi-finale, on les bat à 2-1. Euh, à 10 contre 11 euh, et, et on part en finale contre, contre euh, les lions indomptables du, du Cameroun. Premier match contre la France, champion en titre. Y avait-il euh, un sentiment de peur euh, Je ne dirais pas un sentiment de peur parce que euh, à l'époque, euh, on jouait dans le championnat français déjà. Donc on avait quand même une certaine maîtrise, une certaine qualité. Euh, lors du tirage,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 en, ben, euh, en réalité, parce qu'on a réussi quand même l'exploit de battre le champion du monde, champion d'Europe, avec meilleur buteur, euh, dans les championnats français, euh, italiens et anglais, avec Thierry Henry, Trezeguet et, et autres. Donc pour nous, c'était vraiment euh, euh, euh, un jour magique, un jour magique. J'ai parlé avec euh, Willy Sagnol.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 euh, un peu de relâchement, euh, peut-être euh, parce que ce n'est pas évident euh, de jouer face à une équipe un petit poussé, euh, la plus petite équipe de, de la Coupe du Monde. Il euh, y a peut-être eu un, relâche un relâchement coupable euh, de ne pas avoir pris peut-être assez au sérieux cette équipe sénégalaise. Euh, euh, on savait que la France était sur le papier supérieur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 pour l'Afrique. Pas seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique. Comment se sont déroulées les préparations et comment l'entraîneur vous a-t-il constamment motivé dans ce tournoi Non, mais je pense que l'entraîneur connaissait son groupe. C'est un groupe qui avait un vécu, un groupe qui avait performé lors des qualifications d'Afrique du monde. C'est un groupe qui est à maturité. Partout au Sénégal, vous pouvez, vous pouvez dire quel était le 11 de départ de l'équipe parce que les yeux fermés, même le, le, plus petit, le, le plus petit dans la rue pour vous dire euh, l'équipe, l'entraîneur, euh, par moment savait manager son groupe parce qu'on euh, nous a souvent reproché d'avoir de la liberté en dehors du terrain mais on savait que sur le terrain on allait faire le travail donc euh, il savait manager son équipe, il savait euh, mettre le bâton ou la carotte pour essayer de... De, de, de gérer euh, tous les caractères de, ce, de, de, de, ces, de ces 23 joueurs. c'était euh, une, une harmonie, euh, un, respect, un respect de notre coach. Parce qu'au-delà du coach, c'était un ami déjà. Tout le monde a eu sa place euh, pour s'exprimer. Et puis euh, l'aventure a été profitable pour tout le monde. Le but en or. La règle du but, du but en or a profité au Sénégal contre la Suède, puis il a éliminé contre la Turquie. À votre avis, cette règle euh, est elle juste Cela ajoute-t-il plus d'excitation C'est vrai que le, le, le but en or, c'est un peu cruel. Euh, et et c'est une joie pour, pour, pour, celui qui, qui, qui pour, pour celui qui le marque. Pour celui qui le marque, c'est une délivrance, mais euh, ça fait partie du, du sport parce que moi, je pense que. Ça amène un peu plus d'excitation et de, et, de, et de malheur pour le, pour, pour, pour le, pour, pour le perdant. Mais ça fait partie du jeu. Je pense que cette règle incite, incite les joueurs à aller jusqu'au bout, euh, à prendre des risques. Et puis, euh, mentalement, il faut être fort parce que la moindre erreur, euh, c'est fini. Donc, euh, je pense que c'est l'adrénaline qui, qui est là, c'est l'émotion, c'est les battements de cœur. Je pense que pour le spectacle, je pense que c'est. C'est important de, de, de, de réfléchir pour, pour remettre le but en ordre parce que je pense que c'est fait partie, partie du jeu et c'est fait partie de, de la pression qu'on doit pouvoir maîtriser et c'est fait partie du jeu aussi. Le meilleur, celui qui a l'opportunité de, de marquer, ben, il continue. Je pense que c'est pour le spectacle, que je pense que c'est une bonne chose. En à la Coupe d'Afrique des Nations 2004, qu'est-ce qui s'est passé contre la, la Tunisie en quart de finale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 il y, a beaucoup, il y a eu beaucoup de controverses sur l'arbitrage dans ce match. Comment avez-vous euh, vu cela et que ressentez-vous Non, mais moi, ce, ce match, euh, malheureusement, pas pu, j'ai pas pu le jouer parce que contre la Guinée, euh, au bout d'un quart d'heure, j'ai eu une déchirure derrière la cuisse et je suis ce match sur le banc. Mais c'est vrai que euh, pour l'arbitre, ça a été extrêmement difficile de. <rire>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 Alucissé, bon, c'était euh, bon, le capitaine de l'équipe nationale euh, pendant toute cette épopée, euh, jusqu'en 2004. Euh, après, c'était moi. Et, euh, mais c'est quelqu'un, quand même, qui ben, capitaine, qui, qui prend beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de poids sur lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé et qui travaille toujours. Quand il a fait cette transition, c'était avec. Euh, L'entraîneur euh, Karem Segadjouf et lui il était adjoint. Et c'était devant moi, je me rappelle, euh, on est parti lors d'un match amical et à le Cicé, bon <rire> en tant qu'adjoint, bon, tu, tu vois d'entrée qui était déjà très engagé. À peine les joueurs sont arrivés à, à leur hôtel, il leur a dit non, non, mettez vos shorts, chaussures, on va faire un décrassage autour de l'hôtel. <rire> il les a fait courir à 6 h, 7 h le matin, il leur a fait tout faire un décrassage après. 12 heures, heures d'avion et il faut le féliciter parce que franchement ça a été compliqué, compliqué, compliqué pour lui ici au Sénégal parce que les critiques sont très très difficiles, très dures. Bon quand ça, quand ça concerne l'aspect technique, il n'y a pas de souci, mais quand ça attaque la, la personne en elle-même, ça c'est pas bon. Il faut qu'on reste quand même assez mesuré dans les critiques. Aujourd'hui, euh, je pense qu'il euh, a montré euh, malgré tout. Euh, euh, qu'il a, qu a réussi à mener la première étoile dans le football sénégalais, la première coupe. Quoi qu'on peut se dire, il a mené le Sénégal à un niveau euh, palmarès qu'on qu n'a jamais eu. Malgré les qualités des joueurs qu'on a, on n'a jamais gagné. Donc aujourd'hui, on a moins bien joué par moment, mais on a gagné. <rire> C'est ça, ça, ça, ça qui est paradoxal. Bon, on peut dire qu'il y a eu des générations extraordinaires, comme nous en 2002.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 Ah oui, j'ai vu, j'ai apprécié la qualité de ce joueur, euh, très fin, euh, très tonique et vraiment heureusement qu'il est rentré tard. <rire> ah oui, non, non, non, moi je n'ai pas compris comment, pourquoi il n'était pas rentré plus tôt, soit il était peut-être blessé, je n'ai pas compris, mais, mais, ouh, mais on a vu la différence quand il est rentré, hein. sincèrement, euh, il, a, il, a, il, a, il a éclairé le match, hein. il a, par son entrée, euh, très incisif, très... très... Non, très très bon, très très bon je Le Sénégal est en Coupe du Monde pour la troisième fois de son histoire et nous vous en félicitons, bien sûr. Ah, non, c'est une fierté, c'est bon, euh, la troisième fois. Ça veut dire que régulièrement, euh, le Sénégal a hissé son niveau et ça, euh, c'est un, un travail collectif. C'est vrai qu'on a, on a des joueurs qui jouent un peu partout, ça veut dire qu'il y a une progression dans le football sénégalais, même si euh, c'est paradoxal si vous voyez les championnats. Le championnat sénégalais, c'est pas un championnat de, quali fin, de, de, de au niveau qualité, au niveau des infrastructures, parce que c'est un championnat qui est professionnel, mais il y a beaucoup de problèmes, quand même, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, l'évolution du football sénégalais passera par, par, euh, par l'évolution de son championnat, qui, qui reste quand même un championnat euh, qui doit progresser quand même, au niveau des infrastructures, au niveau de l'organisation au niveau des moyens, euh, parce que les joueurs sont dans des conditions quand même très difficiles pour des soi-disant professionnels, et ça, ce n'est pas acceptable. En retournant à la Coupe du Monde, le premier match sera contre les Pays-Bas. Pensez-vous que le Sénégal choquera une autre grande équipe européenne une autre fois J'espère, parce qu'aujourd'hui, la plupart des joueurs jouent dans les meilleurs championnats européen dans les meilleurs clubs, il faut espérer que lors de la préparation on va retrouver un peu de, de, de, de fraîcheur, un peu de, euh, de tonus, parce que euh, les deux qualifi la, la Coupe d'Afrique et, et les qualifications hein, ont laissé beaucoup de traces physiquement et mentalement, euh, psychologiquement, parce que même si vous gagnez, il y a une certaine usure qui est là, il faut se ressourcer et se euh, repréparer pour cette grande compétition qui la Coupe du Monde. Et à un moment, j'ai l'impression que les joueurs, ce ne sont pas des machines, c'est des êtres humains. Donc, ils ont besoin d'un temps de repos pour pouvoir revenir à leur meilleur niveau. On ne peut pas enchaîner forcément top performance tout le temps. Donc, euh, euh, le premier match contre, contre la Hollande va être extrêmement difficile parce que c'est une équipe euh, qui est en, qui est en, en, en pleine progression. Est ça, ça risque d'être une des surprises de la Coupe du Monde parce que c'est une équipe qui est, qui est très jeune avec un entraîneur euh, expérimenté Van Gaal, avec euh, une défense de fer avec, euh, dirigée par Van Dijk. Et tout le monde attendra bien sûr euh, le duel euh, Sadio Mané, Van Dijk et autres. Donc je pense que c'est une équipe qui peut, qui peut nous faire mal. Qui peut nous faire mal et nous on peut leur faire mal à condition de voir le Sénégal euh, jouer comme comme pendant, la, comme, comme pendant certains matchs de la Coupe d'Afrique. Euh, pas, pas tous les matchs, mais certains matchs, si le Sénégal joue à son niveau, ça va être euh, un match extrêmement intéressant à voir jouer parce que c'est deux équipes euh, avec euh, des attaques qui peuvent déstabiliser n'importe quelle défense. Il y, a, il y a de la puissance, il y a, il y a de la technique, donc euh, c'est un match très, très intéressant à suivre. La Coupe du Monde est organisée par le Qatar. Il y a beaucoup de controverses euh, sur cette égare, comment vous voyez ça Oui c'est vrai qu'on euh, entend beaucoup de, de controverses notamment sur les, sur les travailleurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont eu à, à travailler dans ces stades. Euh, on entend aussi euh, euh, euh, les, les lois, les règles au Qatar, donc après euh, je ne vais pas rentrer dans cette polémique parce que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 Que le football sera, le football sera, sera sera mis à l'honneur et qu'il n'y aura pas de polémique pour entacher l'image du football parce que on sera tous perdants parce que ce qui nous intéresse plus c'est c'est les joueurs c'est le spectacle et puis après nous ne rentrons pas dans la politique euh, Quelles sont vos attentes pour le match contre le pays hôte le Qatar Je pense que le Qatar était au moins champion d'Asie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 La possibilité d'un match contre l'Iran est un match encore contre Carlos Quiroz, notre précédent entraîneur qui a affronté le Sénégal de, dans ces trois, trois matchs historiques. Que, comment vous voyez ça Non, c'est sûr que ça devient, ça devient un, un, un, un, adver, un, un adversaire. Euh,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 Merci beaucoup pour cette conversation. Nous avons apprécié et nous espérons vous voir toujours bien. Ok, merci, c'est gentil, gentil. Merci beaucoup, gentil.